Nombre caché dans la colonne 8 Nombre caché dans le grand carré 9 Nombre caché et unique dans la ligne 8 Nombre caché dans le grand carré 9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 Nombre caché et unique dans la ligne 5 Nombre caché dans la colonne 2 Nombre caché dans le grand carré 2 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 3. Nombre caché dans le grand carré 6. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu.